Euh, bah du coup, une question peut-être un peu plus sur la politique, mais générale. Je pense que ça ferait un bon point de départ pour mélanger un peu les gens. Mais euh, c'est quand on voit les scènes qui se déroulent dans, dans des couloirs, des antichambres, de palais, quand on parle de, de trahison, de père spirituel, de filiation, de personnages politiques, de rôles et de tartufferies, euh, est-ce que la politique ne serait pas l'ultime pièce de théâtre, à la fois profondément tragique et infiniment connue c'est vachement mal écrit là. la politique théâtre c'est particulièrement mal écrit ouais. pour revenir sur, sur euh, tout à l'heure la question de la représentativité euh, oui il y a des carrières de gens qui se dessinent à la politique depuis toujours et c'est un des éléments du problème il y en a un autre à mon avis qui est des gens qui sont issus comme on dit de la société civile quel mot incroyable société civile ça ne doit même pas exister ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire qu'ils ont été élus par des gens qui leur ressemblent, c'est ça Et ça serait bizarre, bon. Mais des gens qui sont élus comme ça, société civile, et qui au bout d'un moment se retrouvent dans les arcanes du pouvoir. C'est beaucoup plus amusant de regarder leur parcours, parce qu'au bout d'un certain temps, quand ils ont commencé à avoir des responsabilités, ils ne veulent plus décrocher. Ils sont dans cette espèce de bocal doré, et ils ne veulent plus en sortir. ils ne sont pas prêts à faire n'importe quoi pour y rester. Mais c'est ce qu'on voit régulièrement, des noms de personnalités lyonnaises qui sont dans ce cas-là, à droite ou à gauche, et il y en a des qui réels, Et donc, ils sont complètement coupés de ça, ils sont en hors-sol, complètement hors-sol. Ils vivent dans une espèce de microcosme, où ils se rencontrent entre eux, c'est une espèce de club. Une fois, tous les cinq ans, ils viennent voir les électeurs leur faire des sourires. Quand ils se prennent une tôle, ils pleurent, mais ça ne dure pas plus de 48 heures. Et après, ils rebondissent, ils trouvent bon. C'est cette, cette comédie-là qui, qui est quand même très bizarre. Mmh. Et ce qu'on voit en ce moment dans, dans, dans les élections, on voit des gens qui viennent faire comme ils disent du terrain, en fait, ils viennent expliquer aux gens ce que c'est que leur vie. Ils ne viennent pas écouter, ils ne viennent pas essayer de comprendre. Ils viennent expliquer. Et puis, euh, qu'ils soient élus, qu'ils ne le soient pas, on ne les reverra pas pendant cinq ans. C'est aussi, ça fait partie de la comédie. parce que je trouve intéressant dans la pièce de, de, de la Chambon, c'est justement que le personnage... C'est une machine à faire de la politique à vide. Et c'est pour ça qu'il est crédible. Parce qu'on peut mettre dedans ce qu'on veut, droite, gauche, les idées. Il en a peut-être eu à un moment donné, mais il n'en a plus. Parce que... Mais par contre, il connaît exactement ce qu'il faut faire. Quelle stratégie mettre en place, ce qu'il faut dire, comment se comporter, tout. Il connaît parfaitement bien son métier. Et c'est en ça qu'il y a précisément quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que la fiction, ça dit des choses du réel qui sont très profondes. C'est qu'il est confronté à un personnage qui, lui, est... Dans une vie, j'allais dire normale. Et c'est la confrontation des deux qui crée quelque chose d'explosif. Ce qui Et est aussi, c'est que le, le, le théâtre, c'est pas un thème nouveau. Pour le, le, la, la politique, c'est un thème nouveau. Pour le théâtre, c'est un thème éternel. Pour thème. le théâtre, mmh. depuis les, les tragédies, mmh. de Corneille racine, enfin les tragédies antiques d'abord, puis Corneille racine Shakespeare, il parle de politique tout le temps dans ses pièces. Et comme nous, en plus, français, comme on a guillotiné un roi, on a un petit complexe de, de parricide, euh, on, a, on a tendance. À, à, à magnifier, à sublimer un peu le, la geste politique. Et du coup, euh, du coup, ça devient une matière fictionnelle euh, intéressante. Les, les Français se passionnent pour la politique quand même. Enfin, moi, j'ai rarement rencontré ça ailleurs. Alors, à, bo, à bon escient ou à mauvaise escient, j'en sais rien. Euh, à, mais en tout cas, c'est un, un sujet qui est au cœur de, de, de la vie. Et de le théâtre, il est, là juste, il est aussi là pour, pour euh, reproduire ça. Il se sert ce matériau-là, parce que c'est un matériau où il y a de la trahison, il y a des combats, où il y a des de la... le, le, fils tuent les pères, les pères euh, renient les fils, euh, les filles découpent les empires des pères, enfin bref, il y, y, y a vraiment de quoi faire. Est-ce est vraiment... que, à est ce niveau-là, peut-être la presse jouerait un rôle d'amplification de ce côté tragique, pour satisfaire justement les Français qui sont passionnés de politique et qui veulent retrouver cette tragédie, et les enfants qui tuent leurs pères, les poignards dans le dos oui. Sûrement, maintenant... Euh... On entend beaucoup, surtout maintenant, des politiques qui accusent la presse de tout le tapage qui se fait autour de leur candidature. Ils n'ont pas bien compris qu'on a changé de siècle. Ce n'est pas la presse qui mène la danse, c'est les réseaux sociaux. Et la presse, elle court derrière. Et s'ils n'ont pas compris ça, ils sont juste incapables de rentrer dans le jeu. Même si la presse demain s'arrêtait, ça empêcherait absolument rien, ça serait même pire. Parce que moins la presse, elle vérifie les choses, elle essaye de garder une certaine mesure, alors qu'il n'y a pas de mesure du tout dans les réseaux sociaux. La notion de vérité n'existe même pas.